I so saw Charlie was, Claire and her baby get into a helicopter, a helicopter that lifts off, leaves this island. I thought you were going to tell me I was going to die again? If you don't, none of it will happen. This time you have to die. Si beaucoup parmi vous n'ont pas hésité à me réclamer une vidéo sur Desmond, me montrant au passage l'affection que vous portez à ce personnage, on oublie très souvent qu'il a menti à Charlie. En effet, ce n'est pas Claire et Aaron qui monteront dans l'hélicoptère, mais bien Saïd et lui. Charlie, pensant que sa mort permettrait à celle qu'il aime de quitter l'île, s'est donc sacrifié sur un mensonge. Desmond est prêt à tout pour retrouver Penny. Un amour puissant et magnifique aux premiers abords, mais qui se révèle être dangereux et peut-être même malsain, voire carrément interdit quand on se met à décortiquer la série. Previously on lost. Esmond David Hume est un écossais ayant fait naufrage sur l'île alors qu'il participait à une course de voilier en solitaire pour prouver à son beau-père, Charles Widmore, qu'il est digne d'épouser sa fille, Penelope. Il passera trois ans de sa vie à rentrer les chiffres dans l'ordinateur du signe avant de rejoindre le groupe de nos survivants, et d'activer l'autodestruction de la station. Desmond survivra sans aucune égratignure et confiera à Charlie qu'il a des flashs dans lesquels il peut voir l'avenir. S'il est suggéré que notre écossais possède cette capacité depuis la décharge de la station du cygne, rien ni personne ne le confirmera. Ceci a poussé de nombreux fans de la série à décortiquer les flashbacks du personnage et à conclure qu'il avait un don de clairvoyance. Et ce, bien avant de tourner la clé. En effet, dans l'épisode Catch-22 de la saison 3, nous apprenons que Desmond, ivre, a une nuit reçu un appel de Dieu en voyant un prêtre, ce qui le poussa à aller rejoindre un monastère. Monastère dirigé par le frère Campbell qui connaît Héloïse, monastère qui lui fera rencontrer Penny. Dans le premier épisode de la saison 2, Man of Science, Man of Faith, alors que Jack lui dit qu'il n'a pas pu soigner Sarah, Desmond, qui n'a pas assisté à l'opération et qui n'est pas chirurgien, lui dit qu'il l'a peut-être quand même soignée. Desmond aurait alors une sorte de sixième sens, une intuition qui, une fois la charge électromagnétique libérée, lui a permis d'utiliser tout son potentiel. La décharge, selon cette analyse, ne lui aurait pas confié des capacités, non. La décharge les aurait juste réveillées. Alors qu'on sait qu'il est difficile de trouver l'île et d'y pénétrer sans suivre un cap précis, comment se fait-il que Desmond y ait échoué si facilement Est-ce qu'une coïncidence qu'il connaît Widmore Widmore qui était le chef des personnes qui vivaient sur cette île Si on se met à vraiment analyser l'univers de Lost, on peut émettre des doutes sur cette coïncidence. En est-ce vraiment une si l'on prend les autres personnes qui ont des capacités étranges, comme Miles qui voit les morts, ou Ethan qui semble posséder une force prodigieuse, ce sont des personnes qui sont nées sur l'île. Desmond serait-il né, lui aussi, sur l'île Ce qui expliquerait d'où viennent ses pouvoirs, et pourquoi l'île l'a laissé revenir si facilement. Dans Lost, tous les personnages sont en conflit avec leurs parents ou bien avec leur enfance. Nous connaissons les parents de Jack, de Kate, de Locke, de Sawyer, de Sun et bien d'autres encore. Desmond est l'un des rares personnages dont nous ne connaissons ni l'identité du père, ni l'identité de la mère. Étrange. Les showrunners l'ont-ils fait exprès Eh bien probablement. Peut-être car l'identité de ses parents était sous nos yeux. Et si Charles Widmore et Eloise Hawkins étaient les parents de Desmond Ceci expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, ceci explique pourquoi quand Desmond se retrouve à l'hôpital, Charles et Eloise vont s'assurer qu'il va bien. Deuxièmement, nous savons enfin pourquoi Charles fait tout pour ne pas que Desmond et Penny soient ensemble, car ils sont frères et sœurs. The fact that she never received your... Troisièmement, si Charles et Héloïse ont eu des monts sur l'île, ceci explique pourquoi le destin l'y a ramené, et pourquoi il possède la capacité de résister à l'électromagnétisme ainsi que de voir l'avenir. Quatrièmement, nous savons maintenant pourquoi Louis s'assure que Desmond ne change rien au passé quand il voyage dans le temps la première fois. Et pourquoi, surtout, elle connaît toute sa vie. Cinquièmement, ceci explique pourquoi Desmond est la constante de Daniel Faraday. Car ils sont frères. Je trouve cette hypothèse extrêmement intéressante, mais ce n'est pas fini. Avec ce lien étroit que Desmond a en rapport avec l'île, on peut se demander s'il n'aurait pas pu être le prochain gardien de l'île. C'est une théorie que beaucoup de Losties approuvent. Ceci expliquerait pourquoi l'homme en noir demande à Saïd de le tuer, car il ne peut pas tuer un candidat. Ceci explique encore une fois pourquoi il a fait naufrage sur l'île, car Jacob a fait en sorte qu'il y arrive. I'm not. You're going kill him. Ilana dira qu'il n'en reste que six, Oui, mais on peut déduire que si Desmond a été candidat par le passé, son nom a dû être rayé le jour où il est devenu père, à l'image de Kate qui n'est plus candidate depuis le jour où elle a décidé de s'occuper d'Aaron. Why did you cross my name off of your wall? Because you became a mother. But it's just a line of chalk in a cave. The job is yours if you want Kate. Mais pour finir, j'aimerais vous raconter une troisième théorie, une théorie qui est carrément tirée par les cheveux, mais qui pourrait peut-être plaire à certains d'entre vous. Beaucoup se sont demandé pourquoi Desmond voyait la mort de Charlie durant la saison 3, mais n'a jamais vu celle de Echo, Nikki, Paolo ou Naomi. Pourquoi qu'uniquement Charlie Ont-ils un lien spécial Eh bien, souvenez-vous, Desmond et Penny auront un fils dans la saison 5, qu'ils nommeront Charlie. « Vous le voyez venir, Charlie Pace serait le fils de Desmond. » Des Losties ont imaginé que le petit Charlie allait à un moment de sa vie voyager dans le temps. En effet, dans l'épisode Catch-22, Desmond hésite à laisser mourir Charlie pour que ses flashs se déroulent correctement. C'est dans ce même épisode que Desmond et le frère Campbell auront un débat sur Abraham à propos de Dieu qui lui demande de sacrifier son propre fils. You the value of de plus, lors du flashback de Charlie quand il apprend à nager dans Greatest, Tits, on entend crier Desmond au loin. Coïncidence Indice Je n'en sais rien. Tout ceci n'est que spéculation, et j'espère que ces hypothèses vous auront plu. La résistance de Desmond à l'électromagnétisme, son intuition, ses flashs, tout ça vient-il du fait qu'il est né sur l'île Était-il un candidat de Jacob Charlie était-il son fils A vous d'en débattre dans les commentaires. Et en parlant de commentaires, n'hésitez pas à me proposer les prochains sujets de Station 7. D'ailleurs, merci de faire vivre cette station, on se retrouve très bientôt car l'île n'en a pas fini avec nous.